Une carrière à succès commence avec la bonne formation. Pronels offre des cours professionnels de très grande qualité, et ce, pour chaque niveau. Chaque centre de formation dans le monde entier suit le même programme pédagogique conçu par Pronels. Toutes les formatrices internationales sont formées avec des mises à jour régulières au siège de Pronels. Dans les salons Pronels, un bon service ne peut être garanti que par des stylistes bien formés et bénéficiant de l'expérience Pronels. Chaque stagiaire est encouragé par Pronels à devenir une excellente professionnelle.